Je suis Anissa Amsadak, directrice de Mezzo Tunis. On fait partie, je fais partie du groupe Mezzo, partenaire de la relation client sur mesure. Nous accompagnons nos partenaires français un seul client inshore tunisien dans euh, leur relation client 360 dans le multicanal le digital le WhatsApp euh, enfin, tout le tout le cursus ou tout le tout le parcours de, du client euh, maintenant aujourd'hui euh, bien qu'on ait Eskda France depuis dix euh, ans maintenant on a commencé euh, cette euh, cette aventure Eskda euh, en 2013 euh, et depuis euh, nous, nous, euh, nous avons systématiquement euh, ce beau trophée euh, euh, offert à nos équipes et à nos partenaires et cette année euh, on part Participe en tant que guest de lui service client euh, Tunisie. Euh, C'est intéressant de, de partager les best practices. C'est intéressant de partager aussi avec euh, les, les donneurs d'ordre euh, les, les, le savoir-faire que nous avons pu acquérir grâce euh, à tout ce parcours euh, ESCDA depuis maintenant dix ans. Euh, il était important pour nous euh, aussi d'être présent euh, en tant qu'employeur d'une bas de quasiment 1000 collaborateurs en Tunisie, donc c'est important aussi de, de valoriser leur travail et leurs efforts au quotidien. Et donc l'objectif est que la relation client que nous avons acquérie, que nous avons pu avoir, bah, qu'elle soit partagée avec le consommateur tunisien. Et donc c'est toujours un plaisir de, de s'inscrire dans cette démarche de, de partage et d'amélioration continue. Voilà.